Oh que tu les as mis. Non tu les as pas mis derrière là-bas Donc ça a été respecté Normalement bon, c'est un petit cadavre Il est temps qu'on arrive vois, pour, pour sauvegarder ça Bon Donc, si tu veux, tu fais ça, toi tu fais un bras, il est réglé.